La saison des confirmations aussi en ce moment. Hein, J'ai confirmé euh, d'un de ces derniers dimanches, là, le 47 jeunes euh, à, à la cathédrale, et puis euh, un autre dimanche, 14 jeunes donc de, de, de, de l'espace plein et lac. Euh, les 47 étant de, de l'agglomération troyenne. Voilà, alors c'est. Pour moi, la confirmation de toute façon, c'est une fête magnifique, et ça s'est révélé dans, dans les célébrations de toute façon. Parce que, euh, pourquoi c'est magnifique, c'est parce qu'on a là des jeunes qui qui s'engagent et qui savent un peu pourquoi ils s'engagent. Ils m'écrivent une lettre pour me demander à être confirmé et dans ces lettres, cette lettre ils le disent. Pourquoi ils s'engagent, ils disent ce qu'ils qu attendent de, de, de cette démarche, ce qu'ils ce qu espèrent que ça va leur apporter comme, comme ouverture. Et c est, c est c'est très beau, et alors on soigne la liturgie aussi, on sent une belle, une belle communion, la cathédrale était, était pleine pour les, les 47 et, et tout le monde est pris par ça, et, et c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent justement, enfin, dans, dans, dans une époque où, où, où beaucoup d'anciens s'endorment enfin, les jeunes, ils prennent, leur, ils prennent leur relais, bien sûr pas tous, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, mais, mais enfin, ceux qui sont là, moi je pense qu'ils seront des pionniers, des, des des gars sur on pourra, et des filles sur lesquelles on pourra euh, construire quelque chose.